Mais comprenez une chose, les enseignements viennent s'intégrer à coup de répétition, répétition, répétition, répétition. Hé! Hey, je vais utiliser mon marteau. Boum, boum, boum, boum, boum, À coup de répétition, répétition, répétition, c'est là que les enseignements vont venir s'intégrer. Et quand les enseignements vont commencer à s'intégrer, je vais commencer à changer ma pensée, je vais commencer à changer mon discours intérieur, je vais commencer à changer mes actions, je vais commencer à changer mes émotions, mon énergie. Et par cause et effet, le monde qui m'entoure va se transformer. On est en train d'intégrer ça, pour moi, dans mon, ma perception de, de, de mon monde, c'est que la race humaine est en train de se transformer, est en train de s'éveiller et on doit s'éveiller à notre spiritualité, à qui nous sommes vraiment. Nous sommes des êtres matériels, nous sommes des êtres aussi spirituels. La spiritualité, ce n'est pas la religion, c'est tout ce qui est du monde subtil que je n'arrive pas nécessairement à percevoir avec mes sens traditionnels, mais je peux développer ma faculté de percevoir les choses et je vais avoir accès à un autre monde.